au carrefour de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes, la Guadeloupe est un archipel plein de ressources. Un territoire agile et riche de ses savoir-faire, équipé d'un réseau moderne qui se développe dans la précision. L'innovation, Des professionnels qui conçoivent chaque instant la Guadeloupe de demain. Des îles connectées au monde en visant l'excellence. Les îles de Guadeloupe, un archipel d'avenir.